Absolument que je partage ça avec vous. <rire> voilà l'hôtel. Ah. Ça va, Michel ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. simplement fabuleux, magnifique, superbe vue, ce que vous n'avez pas dans la caméra c'est en plus c'est les odeurs, il fait très très beau comme vous le voyez et c'est magnifique, on voit vraiment très très loin, on voit les montagnes là-bas au loin, derrière moi là c'est la montagne de la table, voilà on est au bout du bout du cap, au bout du bout de l'Afrique, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Il se peut très bien que quelques-uns d'entre vous se posent la question « Est-ce qu'il est cher d'être en Afrique du Sud et de passer des vacances en Afrique du Sud ?» Eh bien non, non. Le RAND, la monnaie locale, est bien entendu extrêmement dévalué. Et vous pouvez pour deux fois rien vous retrouver dans des hôtels absolument luxueux. Euh, vous mangez pour deux fois rien. La nourriture est en effet très bon marché. Ensuite, bon, tout ce qui est produit de luxe, etc., c'est sensiblement la même chose que chez nous. Abandonner ses rêves, plus vos rêves sont grands, et d'ailleurs, il y a la dash qui dit si vous voulez atteindre la lune, visez les étoiles. Voilà, visez ça, et un jour vous verrez, peut-être pas dans celle-là, mais dans une presque comme celle-là. <rire> de plus beau jusque là, de, de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu ou d'une rencontre, la première chose qui te vient à l'esprit que tu aimerais partager avec nos auditeurs Mais Ce qui me surprend le plus c'est la gentillesse des gens, mmh. parce qu'à chaque fois qu'on a demandé notre chemin, qu'on a demandé d'être aidé, euh, on a pris d'abord un premier taxi qui nous a, qui nous a bien aidé, qui nous a prêté son téléphone pour qu'on puisse trouver un hôtel, on nous, on nous a beaucoup aidé pour euh, traverser un aéroport euh, en courant pour nous permettre d'avoir l'avion, on nous a aidé pour euh, trouver un hôtel, on nous a aidé pour euh, nous donner notre chemin, donc franchement c'est une très très grosse surprise. Et on remarque nous mêmes de par notre gentillesse et notre bienveillance, on se rend compte que les gens ont encore plus envie de faire leur mieux. C'est vraiment extraordinaire et s'il y a bien une expérience que je peux partager avec vous, c'est que dans ma vie, quand j'ai eu des portes ouvertes, c'était grâce à la gentillesse et la bienveillance. Donc là où beaucoup de gens pensent qu'il qu faut être euh, violent, euh, en colère, méchant, exigeant, euh, moi à l'inverse, avec le sourire et la gentillesse, j'ai toujours eu beaucoup plus de portes ouvertes que ceux qui avaient des attitudes inverses. Et ça rejoint tout simplement le fait que j'ai aussi plus de chance que les autres dans ma vie. C'est tout simplement la gentillesse, la bienveillance, le sourire, tout simplement être normal quoi. C'est ça. Et pour certaines personnes, c'est tellement exceptionnel d'être bienveillant et gentil qu'ils vous récompense. Petit tuyau si vous venez au Cap. À 17h, il n'est plus possible de visiter la ville avec les bus, ce qui est normal, comme, euh, comme je vous le dis. Hein, bon, après 17h. C'est à l'anglaise déjà, c'est vrai que les. C'est uh, tea time, c'est l'heure du thé maintenant. <rire> non seulement ça, mais bon, le, là, le jour ne va plus durer longtemps. Non. La nuit va tomber très très vite. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'extrême sud de la planète. Eh ben, les journées sont beaucoup plus courtes. Fais gaffe de ne pas rentrer dans la bite de parce oui, va oh, te faire mal. Ça, oui, c'est ça. Je vais être pour ma toute nouvelle chaîne qui sera consacrée sur la prise de parole en public et comment devenir conférencier professionnel. Je vous parlerai très très bientôt de cette chaîne qui va s'appeler Speakers TV, la TV des orateurs. Et je vous y apporterai tous les tuyaux pour la prise de parole en public où vous souhaitiez devenir conférencier professionnel. Je vous donnerai tous mes tuyaux. Mais ça, je vous en parlerai très très rapidement. Il veut faire une vidéo sur le respect de l'autre. Bon, Faut moi de l'autre, rien, rien à cirer Enfin de Desmond Toutou, euh, Albert Machin, c'est important quand même. <rire> Albert <rire> Machin Oui, alors là, Desmond est toutou, pas... toutou et bien entendu, Nelson Mandela. Ça, c'est marqué par. Et puis, Attends, euh, et puis de, de clair que là-bas. Monsieur Loutou, je ne sais pas qui c'est. Ouais, mais bon. tu ne connais pas monsieur Albert, Lutou. Albert. Voilà, je ne Al connais Al pas Bébert, Bébert Loutou <rire> Tu veux faire une vidéo ici Oui, on en fait une. On euh, euh, parle de quoi euh, Je ne sais pas, du, du racisme, du, du respect de l'autre. Ouais, on euh... va dire à tout le monde comment il s'appelle ton téléphone non, comment ça peut Ah oui <rire> En fait, Guy a plusieurs téléphones. Il a un téléphone noir, il a un téléphone blanc, il a un téléphone pour les états unis pour la Belgique, pour la France. Je dis pas, dis pas Et en fait, l'un de ses téléphones s'appelle « Je suis blanc <rire> ». En Afrique du Sud, ça peut être gênant. C'est sûr. Mais le truc rigolo, c'est qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais en train de, de, de jouer avec mon téléphone, on était assis à un bar et il y a Michel qui me dit As vu « T'as vu Il y en a un qui a appelé son téléphone. Je suis blanc <rire> !» Ben j'ai dit « Oui, c'est moi <rire> !» Surprise voilà. !« Ben oui, c'est moi ouais, !» Et parce ça. que j'ai un blanc, un téléphone blanc un téléphone noir, si je les branche tous les deux en même temps, et que je ne sais pas lequel c'est, ben au moins comme ça, je sais. Voilà. Mais j'ai pas pensé qu'effectivement, en Afrique du Sud, <rire> ça, ça pouvait porter <rire> à confusion. <rire> ça quand même. Porter à... Maintenant, il est 6h moins 10, et en effet, euh, le soleil commence à se coucher, le ciel devient rouge, là au loin, c'est magnifique, euh, voilà, il bon, est temps de rentrer à l'hôtel et puis on va probablement manger quelque chose Et puis je vais préparer euh, d'autres vidéos J'adore faire ça, j'y peux rien J'y peux rien C'est dingue, c'est dingue ces oiseaux, c'est génial Génial Faut absolument que je partage ça avec vous. Ouais. Là, bon, au bout, il y a des escaliers. Et alors, je rate une marche. Je rate une marche. Mais bien. Mais, mais... Et il se vautre. Non non non. Tu t'es vautré. Mais... Et alors derrière, il me sort. Et alors, papy. Et pendant qu'il dit, alors papy. Il se vautre lui-même sur la même marche. Alors <rire> J'ai dû le ramasser parce que lui il sait vautrer Mais bien, bien, bien ah, J'en je, ai les larmes aussi. La morale de cette histoire avant de vous foutre de la gueule déjà. Non mais ce, ce qui est beau c'est qu'ils me ont... Et alors papy il tombe lui-même Mais lui, -même. Et minuit, vraiment les quatre fers en l'air, j'ai dû le ramasser ah, ah, J'en veux ah, plus J'ai pleure tout le temps tout les deux, ah. c'est épouvantable ah, On passe trop. des journées à pleurer ah, C'est dommage que j'ai pas filmé à ce moment-là, tu vois ah. Ah. Non mais j'ai adoré, c'est alors papy ah, Et c'est lui qui se Alors, ah. voilà, On vient tout juste de manger, et Guy et moi, on se faisait un échange qu'en fait, ouais. il est cool d'être cool Ouais. qu'il est cool d'être sympa euh, ouais. et, euh, et c'est pas qu'on se jette des fleurs mais on se disait tout à l'heure mais alors mais vraiment très sérieusement ouais. en étant sympathique il y a des choses extraordinaires qui se passent on attire déjà la sympathie, en, en étant on sympathique. attire ce qu'on est en oui. fait. pour moi la sympathie c'est là où la magie s'opère quand vous rentrez en relation avec les gens et euh, on, on est là depuis maintenant six jours ouais. Et on n'arrête pas d'avoir des gens qui vont même vers nous. Ouais. Là, tout à l'heure, on est sorti du restaurant, la serveuse, elle a souri, euh, ouais. on, on lui a donné un pourboire assez sympa, euh, on rentre, on est souriant, et quand on part, on a même fait un high five ouais. à la serveuse. Bon, moi, je ne connais pas beaucoup de restaurants dans lesquels on fait des high five. Ben oui. Hello. Hello. Hello Et puis, c'est tellement plus agréable. Moi, moi je, franchement... Je trouve ça sympa d'être agréable. Il n'y a pas besoin de se tracasser. Il n'y a pas besoin d'être de, de, de, ouais. susceptible. Franchement, quand on est nous, nous-mêmes sympas envers les autres, on attire cette sympathie. Alors, certains appelleront ça la loi d'attraction ou quoi que ce soit. Peu importe comment on l'appelle. Le fait est tel, c'est qu'un sourire attire un sourire, que la sympathie attire la sympathie. Ouais. Et que les gens se cassent beaucoup plus la tête pour nous rendre heureux que, oui. que, que, que la moyenne. Oui, oui. Soyez sympathique, soyez cool, soyez, soyez juste souriant. En fait, ça, ça coûte rien, déjà. Et alors, il se passe un Truc, c'est qu'en vérité, en vérité, quand on est sympa avec les gens, je dirais d'une manière un peu égoïste, ça fait aussi vachement de bien à soi-même, puisqu'on attire tellement de sympathie, les gens sont tellement sympas qu'on passe une bonne journée. Et quelquefois, c'est rien du tout. C'est soit donner un coup de main par exemple, mais ça peut être simplement dire quelque chose de gentil à quelqu'un. Ça fait tellement de bien de faire oui. du bien de dire du bien. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais un peu de concours que tu faisais avec ton papa. C'est un concours de compliments. Ouais. C'est de, de s'amuser à donner un tour de rôle, un compliment au serveur, à la serveuse ouais. ou aux gens avec qui on se trouve. Ouais. Et euh, et un compliment vous... sincère, bien, bien évidemment. Oui, oui il faut qu'ils soient sincères, bien entendu. <rire> nom, ouais, ouais, ça ne sert strictement à rien. <rire> ça doit venir vraiment du cœur. Et, et vous allez voir que ça génère même en vous des émotions extrêmement positives. Ouais. Et, et c'est vrai que depuis qu'on est là, et en fait, où qu'on aille, quand on est ensemble, ouais. on a toujours des ah, sourires ouais. autour de nous. Toujours. Ouais. Ouais. Toujours. Ouais. On a que des Histoires. Euh, on n'a jamais, et même quand on a, on a eu que des, des pépins, on a eu besoin de gens, ouais. on a toujours eu des tout gens jour. qui sont venus nous aider, tout parfois toujours. des gens qui venaient à nous, ou parfois on venait vers les gens, ouais. et on ne s'est jamais retrouvés dans la galère, jamais. tout simplement parce que la sympathie, c'est de la magie. Et pourtant, entre le passeport qu'on ne trouvait plus, l'aéroport à traverser au pas de course, <rire> euh, le truc oui, qu'on ou... a oublié, enfin bon, tous les... Et c'est vrai que si on était orienté problème, depuis qu'on est parti, on aurait pu dire, oh là là, Vraiment, c'est jour de merde, hein. franchement. Non, non, mais non, ouais. si, si on fait la ah, somme ouais. des choses que, qui ont merdé, mais après, moi, j'ai envie de dire, mais on s'en est tellement bien sorti ah, ouais. qu'au fond, ça fait partie du parcours. Oui. Et c'est un petit peu la métaphore de la vie. Parfois, dans la vie, sur un chemin, il peut y avoir des merdes. Ouais. Et puis, le regard que vous portez sur les problèmes fait vraiment toute la différence. Ouais. En fait, mon passeport, c'est vrai, j'ai flippé. Hein, regardez les vidéos plus tôt. <rire> regardez le lien pour, pour cette vidéo-là. Mais oui, oui j'ai franchement paniqué. Et mais... pour son costume, qu'il a oublié, il a flippé aussi. Ah, hein. oui oui. <rire> « Oh mon costume et puis, et puis, oh, Mais j'ai oublié mon costume !» Il y a quelqu'un qui est venu avec son costume sur un stand et dit « Monsieur, vous avez oublié votre costume. Oh mon costume, j'avais oublié !» Et puis l'avion, l'avion, on avait, avait qu'une demi-heure pour prendre l'avion. Ah, on était encore dans l'avion précédent. Ça, c'est un truc de fou. Enfin voilà. Si on veut vraiment se concentrer en mode problème, on va vous raconter une vidéo problème. Mais alors, on ouais. va vous la faire en mode dépression aussi. Oui, mais nous, on n'a pas de problème. Hein. Non. On n'a que des solutions. Exactement. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence. Simplifiez-vous la vie. Je vous le dis à chaque fois, simplifiez-vous la vie. Et un sourire, c'est vraiment beaucoup plus simple et meilleur pour, pour la santé. D'ailleurs, on est fatigué tellement, on a ri. On va dormir. Ouais. On va aller se coucher maintenant. Allez heure. les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.